Bienvenue dans l'épisode numéro 6, l'épisode qui vient mettre un terme à cette série en théorie. Euh, et donc ici on va s'occuper de l'interface utilisateur, on va compter le nombre de coups et tout simplement euh, donner la possibilité au joueur évidemment de redémarrer la partie. Alors pour ce faire on va de nouveau utiliser un canvas. Rappelez-vous ce canvas ici qu'on peut d'ailleurs renommer pour le dissocier, on peut lui dire ici que c'est le canvas euh, background. Et ici, il est dans le, en mode de rendu World Space. En fait, nous, ce qu'on veut, euh, c'est tout simplement euh, ajouter euh, un canvas, ici, qui va être sur l'écran. Donc, un canvas plutôt classique. Donc, on va ajouter un UI Canvas, qui, lui, va être l'interface utilisateur. D'ailleurs, on peut rajouter UI derrière, par exemple. Alors, la première chose qu'on veut faire, c'est ajouter un euh, UI text. Alors on va prendre Mesh Pro et là vous pouvez voir que ça me demande d'importer les essentiels, ce qu'on va faire, ce qui nous permettra déjà d'avoir une police fonctionnelle et de ne pas devoir créer nos propres polices. Ensuite, une fois que c'est fait, je n'apporte pas les extras et je vais pouvoir ici regarder au niveau si je passe en 2D de mon canvas. Donc ce canvas, je vais le passer en Scale Mode, en Scale with Screen Size pour tout simplement qu'il soit retaillé, redimensionné en fonction de l'écran. Alors ensuite je vais sélectionner mon TXT, euh, mon texte ici, je peux l'appeler comme je veux, mais là euh, en fait ça va être le support en fait, de, mon, de, mon, de mon titre, je vais ici écrire COUNT en anglais tout simplement, et d'ailleurs on peut le faire tout de suite pour le nombre de coups. On va venir ici au niveau de son REC transform, on va appuyer sur la touche ALT du clavier, et on va venir le positionner et l'ancrer en haut à gauche. Alors bien évidemment en haut à gauche ici ça ne me va pas tellement, donc je vais le déplacer et pourquoi pas ici le mettre là. Alors, vous modifiez la taille, vous faites tout ce que vous voulez. Moi, je vais le mettre en bold. Et ici, moi, je vais choisir de le mettre en un peu plus petit, parce que ça me paraît assez grand. Voilà, et je vais le positionner ici. Ensuite, ce que je vais faire, je vais le dupliquer. Celui-ci, je vais le renommer. Euh, on va l'appeler ici, txt count. Pour qu'on sait que c'est un champ texte, count, on va le descendre un petit peu. Et ici, on va écrire, par exemple, 0,0. Euh, alors si on veut le centrer, chose que j'ai envie de faire, je vais donc redimensionner ici pour le mettre à la hauteur de count et je vais ici choisir centrer. Alors moi je ne vais pas m'embêter mais on pourrait changer la couleur, on pourrait donner un petit peu plus de, de, de qualité à cette police mais ici on va faire ça très simple. Donc une fois que ça c'est fait, maintenant j'ai besoin aussi d'un bouton, un bouton pour que le joueur puisse rejouer. Donc je vais aller dans UI et je vais ajouter un bouton Pro. Alors de la même manière ici, ce bouton, bon je ne vais pas le renommer, j'en ai qu'un dans mon jeu, je vais aller utiliser son règle Transform et aller le positionner en haut à droite, en appuyant sur Alt. Alors je vais le positionner à peu près à cette hauteur-là. Et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans son enfant ici, qui est le champ texte, et je vais écrire ici quelque chose comme Replay. Voilà. Alors, moi je voudrais que ce soit un peu plus sympathique au niveau ici. Euh, J'aime pas, je trouve que la largeur est de trop grande. Donc je vais reprendre mon bouton, je vais prendre l'outil ici de modification et je vais réduire un petit peu sa taille. Euh, je pourrais l'agrandir aussi si je désire, faire plutôt un truc comme ça. Bon, moi je vais le faire assez discret. Je vais au niveau de sa police et je vais rechanger la police en blanc parce que je vais garder du blanc. Par contre, ce que je veux faire, c'est au niveau ici du bouton, c'est modifier la normale color et on va venir prendre la pipette et on va venir taper dans ce qui existe déjà voilà euh, ça ça me semble pas mal mais je vais peut-être prendre quelque chose d'un peu plus foncé oh, ouais euh, ensuite on va peut-être non on va prendre plus clair allez on va aller taper ici voilà voilà ça c'est pas mal ici ensuite on va modifier euh, l'highlighted color quand on passe dessus donc on va prendre une autre couleur un peu plus foncée Vous voyez, il suffit de remonter un petit peu dans l'image de background et euh, ici la preset color bah, on va choisir aussi quelque chose de plus foncé comme ça par exemple ce qui nous fait trois couleurs différentes en plus on a la selected alors pourquoi pas la faire aussi euh, là on va rester dans des tons clairs voilà euh, donc on est pas mal, euh, ce que je vais faire maintenant c'est positionner ce bouton un petit peu mieux, Voilà, le mettre ici par exemple. Ce qui nous donne maintenant, si on lance notre jeu, on va regarder ce que ça donne au niveau de l'interface, Bon, c'est plutôt pas mal, vous pouvez voir que voilà, voilà, ça fonctionne. J'ai ici mon count et j'ai ici euh, le bouton replay. Donc encore une fois, c'est une interface ici que j'ai créée très simplement. Vous pouvez faire beaucoup mieux, mais on est dans un tuto, on ne va pas s'arrêter là-dessus. Alors maintenant, on va aller au niveau du script pour euh, compter le nombre de coups. Donc déjà, j'utilise TextMesh Pro. Donc je fais un using, je dois importer le namespace TMP Pro. Euh, j'aurai besoin de changer de scène donc je vais importer aussi le namespace UnityEngine.SceneManagement management pour avoir accès au scène manager et je pense que c'est les seuls namespace que j'aurai besoin ici donc au niveau des variables elles vont être de nouveau privées alors, une devrait être dans un champ euh, visible dans l'inspecteur, parce que je vais y glisser tout simplement mon TextMeshPro. Donc, ça va être un type TMP underscore texte. Voilà, c'est le type du TextMeshPro. Et je vais l'appeler txt_count euh, count. Voilà. Euh, ensuite, j'ai besoin de gérer le nombre de coups Donc, je vais créer une variable privée qui va être de type int, qui va être count et qui va être égale à 0 donc ça c'est fait maintenant je vais pouvoir utiliser ces variables alors comment vais-je faire ça alors c'est assez simple en fait pour le nombre de coups à compter ici bah, je suis euh, j'appuie sur le bouton je vérifie que je suis bien dans le recast. et donc si je suis bien dans le recast, bah, qu'est-ce que je vais faire ici après avoir joué le son je vais aller faire un count pardon count plus, plus. j'incrémente le count et dans la foulée bah, qu'est ce que je fais je dis que txt.count.text est égal à et on va mettre count la variable count qui est juste au-dessus et évidemment comme c'est un int on va le caster en chaîne de caractères et on va profiter ici pour passer euh, un formatage on ouvre les guillemets on met deux zéros comme ça je veux que ça soit affiché sous forme de deux chiffres donc ça c'est fait donc au niveau du count on doit être bon donc on va enregistrer on va dans unity et on teste très rapidement après avoir effectué le ici, renseigné le txt count, donc je ne me trompe pas, c'est lui, je le mets dedans. Je lance ma scène. Et évidemment, maintenant vous pouvez voir qu'à chaque fois euh, que je fais un coup, bah voilà. Bon, ici, il n'y a rien de bien compliqué à comprendre, même si je trouve rien. Alors c'est énervant, mais il me semble que là, voilà, j'ai bien ici un et je continue. Bon voilà. Le nombre de coups, comme ça, ça nous permettra d'avoir une référence. Maintenant ce qu'il nous faut c'est gérer le bouton replay, c'est-à-dire que quand je clique dessus je veux pouvoir rejouer à n'importe quel moment de la partie d'heure. Si j'en ai marre ou que je veux repartir à zéro, bah, je vais le faire. Donc je retourne dans mon script. Et bah ça ça va être simple. En fait on va créer ici une méthode publique pour avoir accès depuis, le, depuis le bouton. Parce que vous allez voir que pour ceux qui ne connaissent pas, dans les événements du bouton, dans l'événement on-click, on va pouvoir glisser ici notre script et récupérer tout simplement une méthode publique donc je vais l'appeler replay et je vais dire tout simplement dans cette méthode bah, on va utiliser notre scene manager on va dire que scene manager point je veux charger une scène alors je pourrais mettre le nom de la scène en dur mais comme ici c'est la même que je veux relancer je vais faire un scene manager manager active donc là la, l'activation la de la scene, c'était un ici c'est une méthode et je vais aller chercher son build index. Alors, pourquoi je fais ça Parce qu'en fait, quand vous faites un loadSync, vous avez deux possibilités au niveau des surcharges. Vous avez la possibilité, enfin vous en avez même plusieurs, mais vous pouvez mettre un, un nombre entier qui euh, représente le build index, quand vous le mettez dans le build, send in build, euh, et vous en avez plein d'autres d'ailleurs, mais vous avez aussi le string name, et vous avez d'autres paramètres, voilà. Donc, bah maintenant, il nous reste à aller dans Unity, de prendre notre bouton, et ici, euh, ajouter dans l'événement on click un petit plus. On va aller chercher l'objet qui contient notre script, qui est Grid, GridBorn. On va voir que maintenant, notre script est accessible, il s'appelle Game. Et dans Game, je dois avoir accès à ma méthode publique qui est Replay. Voilà. Et donc, bah, c'est terminé. On a fait notre jeu. Donc, on va pouvoir tester ça tout de suite. Je fais n'importe quoi. Voilà. Je fais Replay. Je repars bien à zéro. On va, on va vérifier, regardez en haut à gauche c'est bien ici euh, le pot de, de crème si je redémarre la partie, vous voyez qu'à chaque fois ça change, donc c'est plus les mêmes, donc c'est parfait et maintenant il ne me reste plus qu'à jouer voilà, donc euh, bon bah, évidemment on va faire une petite partie très rapidement ce serait quand même dommage d'après avoir développé ce jeu Alors, et je, en fait je ne suis pas très bon hein. vous allez tous me battre très facilement bon là en même temps je ne réfléchis pas beaucoup euh... C'est toujours les premiers les plus durs à trouver. Et j'avais vu le pot de crème quelque part. Et ben dis donc, je suis pas très très bon. Alors, on va y arriver. Voilà, alors là, là, là. Ensuite, les cookies. Ah non, non, je les ai vus quelque part, mais je ne sais plus où. Bon, c'est aussi le problème, parce que j'ai développé le jeu, vous pouvez voir que je suis très, très mauvais. Les cookies, ah Voilà, là, je ne sais plus, pas du tout. Ah, je te. vraiment, je suis très mauvais. Ah, voilà, ça va commencer à devenir mieux. Et en plus, j'ai de la chance, parce que là, j'ai été vraiment au pif. Alors lui, je l'ai vu aussi dix fois, mais je ne sais plus où. Oh là, coup de chance, ah, coup de chance Non non, là, vous voyez qu'en avançant, ça devient de plus en plus facile, et évidemment, j'arrive encore à me tromper, et le dernier, Alors vous pouvez voir que j'ai réussi en 82 coups, ce qui est vraiment pas terrible, donc vous allez tous me battre très facilement, bon, en même temps, ici, ce n'était pas vraiment une partie, j'y vais très rapidement, donc voilà, ça permet maintenant de, de rejouer, de faire un replay, de repartir à zéro. Voilà qui vient clore cette série euh, sur notre jeu ici, qui est un tout simplement un, euh, un jeu type Memory, alors on a pu voir qu'on l'a développé en 3D, même s'il y a un peu un aspect 2D, alors il peut être grandement amélioré, c'est une petite série, un petit tutoriel, évidemment, mais euh, vous avez ici une bonne base pour un jeu Memory, vous pouvez maintenant modifier ça, et euh, bah, développer un peu ce jeu, lui, lui ajouter, maintenant qu'on est en 3D, on pourrait très facilement lui ajouter des animations pour retourner des cartes, on pourrait vraiment faire beaucoup de choses pour l'embellir, jouer des particules quand on trouve, enfin, il y a beaucoup de choses possibles, euh, mais euh, ici on va s'arrêter là. Alors euh, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ça vous permettra d'être tenu au courant euh, bah de des nouveaux tutoriels, de l'actualité, des choses. N'hésitez pas à consulter le site www.upln.fr qui est mon site, vous retrouvez le lien euh, qui pointe vers l'article ici euh, de cette série sur le site euh, vous aurez accès évidemment au code source que je vous laisse sur mon github vous aurez accès aux sprite, vous aurez accès aux vidéos complètes bon vous aurez beaucoup de choses allez voir c'est toujours intéressant de passer par le site plutôt que youtube euh, ensuite, bah, je tiens aussi à préciser que vous pouvez me commenter, commenter ici ces vidéos cette vidéo ou tous, euh, toutes celles que vous avez vues en particulier n'hésitez pas à me proposer ce genre de petits jeux, alors encore une fois un jeu, moi ce qui m'intéresse c'est des petits jeux assez simples à développer qui ne demandent pas beaucoup de graphisme parce que bah, si on commence à devoir créer euh, des sprites ou des modèles 3D ou en utiliser, voilà, alors pourquoi pas hein, j'en fais aussi des jeux comme ça mais là en ce moment j'ai plutôt envie de développer des petits série de jeux simples comme ça qui peuvent en même temps vous apprendre à développer et euh, aussi découvrir unity euh, voilà alors je tiens à signaler aussi que si vous allez euh, sur mon site vous aurez accès euh, à mon store où j'ai des cours complets sur unity notamment un cours qui fait plus de 40 heures qui vous permet vraiment de démarrer à zéro pour euh, terminer vraiment avec euh, être être vraiment bon avec Unity, pouvoir développer vos jeux que ce soit en 2d ou en 3d parce qu'on y aborde tout l'intelligence artificielle l'animation de personnages euh, l'user interface en complet enfin tout ce qu'on peut euh, vraiment euh, avoir besoin de connaître pour développer des jeux avec Unity voilà donc il me reste maintenant à euh, bah, vous souhaiter euh, du un bon apprentissage euh, de, de, de bons futurs projets avec Unity et je vous dis à, à bientôt pour une prochaine vidéo ou pourquoi pas une prochaine série bye bye